Bonjour Montrouge, on se retrouve pour une nouvelle émission à la découverte des Montrougiens. On va commencer par la boutique Aquadesigner avec Sui Limche qui va nous parler un peu de son installation et de l'aquascaping car ils sont champions d'Europe et champions du monde d'aquascaping. Ensuite nous allons parler avec Alix Lazian et avec Marine Roux de la charte de l'urbanisme qui est mise en place à Montrouge pour les futurs projets. Et enfin, nous terminerons avec Geoffroy Recoubi de l'Association des entreprises de Montrouge. Voilà, pour nous parler un peu des différentes actions qui sont mises en place par cette association. C'est parti pour Bonjour Montrouge Alors, je suis avec Sui. Bonjour Sui, est-ce que vous pouvez Hello. vous présenter aux Montrougiens euh, alors je m'appelle Sui, bah, j'ai un magasin d'aquascaping, voilà donc c'est un magasin d'aquariophilie, on revend tout ce qui est matériel autour de l'aquarium et on est spécialisé en paysagisme aquatique, donc on essaye de faire des, euh, des aquariums qui sont très esthétiques. Euh, bah, Est-ce que vous pouvez me parler un petit peu plus de, de votre magasin le magasin c'est Aquadesigner, ça fait, ça, on est là depuis, euh, alors on a eu le magasin depuis l'été, après il y a eu beaucoup de travaux parce que c'était brut de béton, donc le temps de tout fignoler etc. On, est, on a ouvert au public on va dire à partir de début décembre et, euh, et puis après on aménage petit à petit parce que euh, vu que c'est beaucoup plus grand que notre magasin qui était dans le 13e euh, on a des ambitions plus grandes plus de matériel plus de discipline voilà donc euh, on, on aménage petit à petit parce que on peut pas tout faire en même temps <rire> et puis on essaie de faire les choses bien c'est ça parce qu'il y a beaucoup de choses donc dans l'aquascaping, la, la, euh, euh, c'est pas, pas que s'occuper des poissons. Non non non, c'est vraiment, vraiment du paysagisme, donc c'est un, un, un jardin si vous voulez, mais dans un aquarium. Donc on va utiliser des, des roches naturelles, du bois naturel, des, des vraies plantes qu'on fait, qu fait ensuite pousser, qu'on développe, qu'on qu taille pour donner une structure au, au massif et au, et au décor. Et ensuite on va choisir le vivant, le vivant animé, c'est-à-dire les poissons, les invertébrés, crevettes, crabes, qui vont être en, en fonction aussi de la taille de l'aquarium, du milieu, de la qualité. D'eau, etc. Donc il y, a beaucoup de, il y a beaucoup de soins après à apporter. Donc, il va y avoir une, de la filtration, un chauffage, un éclairage de qualité pour faire pousser les plantes. Voilà. Donc on a une gamme qui va être assez large parce que, parce que bah, ça, ça, ça dépend de, de ce qu'on veut ça dépend aussi de, des moyens financiers de chacun. Ouais, vous, vous vous adaptez j'imagine ouais. euh, en, en termes de taille en termes de, de, de, de plantes de, Oui, oui c'est ça tout à fait, on va, on va adapter le, le, le volume de l'aquarium en fonction de la place disponible chez les gens, en fonction du budget et, euh, et les plantes ça va être en fonction de la qualité de la lumière qui, qui, qui va être acquise en fonction de, du, du matériel, est-ce qu'on diffuse du CO2 ou pas, il voilà, y a tout un tas de matériel ça peut paraître un peu complexe quand on ne s'y connaît pas mais dès qu'on a les bonnes explications c'est après ça roule tout seul Oui et puis j'imagine quand même c'est assez prisé assez rare comme, comme boutique. Vous avez vraiment une expertise à amener, vous avez notamment participé à des, à des concours d'aquascaping Oui oui tout à fait oui alors moi j'ai gagné notamment le, le championnat d'Europe d'aquascaping et mon associé c'est le seul européen qui a gagné le championnat du monde d'aquascaping. Donc oui, oui on est, on est, on est très qualifié et on s'y connaît aussi beaucoup en poisson. voilà j'ai 40 ans et j'ai commencé on va dire depuis tout petit avec des poissons rouges et puis les poissons d'eau chaude j'avais 15 ans donc ça fait 25 ans quand même d'expérience. J'ai passé un certificat de capacité pour avoir le droit de vendre euh, des poissons, des crevettes. Donc, euh, c'est euh, pareil, on, on a des connaissances au niveau euh, bah, du matériel. On va vendre ce qu'on utilise et pas forcément ce qu'on retrouve dans les jardineries ou quoi. Euh, on, va, on, on va vraiment essayer de cibler le, le, le besoin de chacun pour, euh, pour donner une expertise le plus précise. Et c'est ce qui fait qu'on a, on a de la clientèle qui vient vraiment de, de partout. On a, on a des gens qui viennent de Normandie exprès pour, euh, pour avoir nos conseils, etc. Ouais. Ça, ça se passe bien sur Montrouge. Depuis que vous avez repris, les locaux no notamment sont, sont plus grands, vous le disiez Oui, oui, euh, oui, oui. là on a, on a beaucoup plus grand que ce qu'on avait dans le 13 e En plus on est en plein pied, euh, on a beaucoup de roches et de racines. Et si vous voulez, avant on était en sous-sol et euh, quand, quand on recevait un, un arrivage, ça nous prenait la journée pour décharger. Maintenant, euh, voilà, on est en plein pied avec le Transpalette. À Montrouge, c'est très bien, on est super content d'être de, de, ici. Euh, L'Avenue de la République, c'est vraiment, euh, vraiment un spot qui est très sympa. On a une clientèle qui, est, qui, a, qui a vraiment grossi depuis qu'on est là est curieux, qui... oui oui c'est ça en fait euh, je sais pas naïvement je, je pensais que qu'un qu aquariophile en île-de-france connaissait toutes les boutiques d'aquarium et puis on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de gens qui ont des aquariums et qui passent par l'avenue de la république et qui, qui ne savait pas qu'on avait une boutique donc euh, moi je, je, je, suis, je suis très content on est très très content d'être là ouais. ça se passe très bien bah, super bah, En tout cas on invite euh, tous les euh, tous les passionnés d'aquarium euh, de montrouge à venir découvrir votre, euh, votre boutique ouais d'aquarium de terrarium ou les curieux, ceux qui aiment la nature, les plantes, parce que, parce que voilà, après, on, on, on développe toute une gamme euh, qui est beaucoup plus large que juste, juste les aquariums. C'est notamment, ouais, j'ai vu des, des bonsaïs euh, de, en racines. Euh, oui, oui, voilà, oui, très oui très voilà, il y a plein de cool. choses. Pareil, il y a tout ce qui s'appelle des wabikousas, en fait, c'est une espèce de boule de terre qui est recouverte de, de mousse, de sphaigne et qu'on met dans une coupelle d'eau, et ensuite on met des plantes, et c'est très facile parce qu'il n'y a pas besoin de savoir est-ce qu'on arrose ou on n'arrose pas, on fait en sorte qu'il y ait toujours de l'eau dans la et il y a toute une végétation qui se développe, c'est est très esthétique. Super, en tout cas euh, rendez-vous donc vous êtes ouvert du mardi au samedi de 10h30 à 18h30 et on est ouvert le lundi de midi à 17h parce que normalement le lundi c'est une journée qu'on réserve pour faire beaucoup de préparation de commandes euh, parce qu'on fait aussi de la vente internet donc tout ce qui est, tout ce qui part sur internet et il y a pas mal d'administratifs de compta etc qu'on qu qu reporte sur le lundi. Voilà. Ça marche. Merci beaucoup pour cette interview oui Merci, merci à vous. Bonjour Alix, est-ce que vous pouvez vous présenter au Montrougien Alors bonjour, je suis Alix Lazian et je suis architecte conseil au CAE des Hauts-de-Seine. Alors je suis avec Marine Roux, est-ce que vous pouvez vous présenter au Montrougien Bonjour, donc je suis Marine Roux, je suis responsable de l'urbanisme réglementaire à la direction de l'aménagement urbain à la ville de Montrouge. Alors qu'est-ce que c'est le CAU Très bonne question. Alors, le CAE, c'est le Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement des Hauts-de-Seine. Et donc, les CAE, ce sont des structures de conseil à destination des particuliers, des collectivités et qui ont pour mission de service public euh, et qui, à travers différentes actions, euh, accompagne les collectivités. Donc, ces actions, ça peut être euh, du conseil aux particuliers. Lorsque quelqu'un veut faire un projet, bah, l'architecte peut venir euh, l'accompagner dans son projet. Il y a aussi des voyages d'architecture sur une journée, sur plusieurs journées, des expositions photographiques, euh, des publications de livres, des formations pour les professionnels et des journées d'information et également, euh, on a un atelier pédagogique qui travaille euh, particulièrement avec les écoles. En quoi consiste du coup votre métier Alors, Mon métier consiste à garantir euh, le respect euh, du plan local d'urbanisme et euh, de, de, de favoriser un développement de la ville qui soit conforme euh, aux attentes de la ville et au cadre réglementaire d'autre part. Alors on est ensemble pour parler de la, de la charte de l'urbanisme. Est-ce que vous, vous pouvez un peu me parler de cette charte C'est un outil partenariat qui est passé entre les services de la ville et les acteurs de la promotion immobilière, qui n'a pas de valeur réglementaire, mais qui vient néanmoins euh, compléter préciser et vraiment enrichir à la fois le PLU actuel et qui va venir un petit peu préfigurer certains aspects du futur PLU. Avec donc la, la charte de l'urbanisme, de la qualité architecturale, est-ce que vous pouvez même parler un petit peu de cette charte à Montrouge Alors la charte pour la, la qualité architecturale et urbaine pour la ville de Montrouge, c'est un document qui est à destination de la promotion immobilière, donc des promoteurs, euh, qui en fait fait un peu état, c'est un peu l'idée de, de montrer un peu ce qu'est Montrouge aujourd'hui dans ses espaces urbains, son architecture, son patrimoine, euh, son patrimoine industriel notamment, euh, et de, voilà, de faire un peu état de, de, de, de toutes ces choses. Est-ce qu'il y a euh, du coup des, des objectifs précis qui ont, sont mis, euh, mis en place pour, pour, ce, pour cette charte on peut considérer qu'il y a trois grands objectifs. Un premier objectif qui va être de qualifier une identité montrougienne pour donner aux promoteurs qui viennent à Montrouge vraiment une véritable idée de ce qu'est Montrouge aujourd'hui. Également un souci de mise en place d'un véritable outil partenarial, comme on le disait, avec les acteurs de la promotion immobilière tout au long du projet. En garantir en fait un certain nombre d'engagements et d'attendus de la ville, tant sur ce qui est attendu de l'extérieur de l'opération, c'est-à-dire la qualité architecturale, la qualité des matériaux, une qualité architecturale qui doit s'insérer dans le tissu urbain existant, mais également quelque chose qui soit en lien avec les espaces habités de l'opération, c'est-à-dire on va essayer de garantir la qualité de l'habitat, la qualité du plan, l'évolutivité des logements. Le troisième objectif de la charte est de mettre en place une véritable action partenariale et une co-construction du projet entre les services de la ville et les promoteurs euh, pour qu'à chaque étape du projet, pro la promotion immobilière soit accompagnée euh, depuis le choix de l'architecte jusqu'à la livraison du projet. Et, et il y a notamment un travail, euh, le travail de ces documents se fait notamment avec les Montrougiens directement, avec les comités de quartier, avec les jeunes aussi du, du euh, Conseil municipal des enfants alors tout à fait, l'idée c'est que c'est un projet qui est co-construit, un document qui se fait en relation étroite avec les élus, les services de la ville et le CAE des Hauts-de-Seine, euh, pour que ce soit un document voilà, qui, prenne, euh, qui prenne un peu appui sur, toutes les, sur tout ce qui existe à Montrouge. Et on a également travaillé avec euh, les enfants du Conseil municipal des enfants, euh, au travers d'un atelier qui s'est déroulé sur une, une demi-journée, et également avec les comités de quartier, euh, puisque ce sont quand même eux qui connaissent leur ville, qui ont des pratiques, des usages euh, qui existent, qui font sens. Et donc l'idée c'est de saisir toute cette matière à projet pour ensuite euh, l'utiliser voilà, la, la, dans, dans la charte, euh, architecture et urbanisme. Ces, ces, ces deux groupes ont permis d'avoir un enrichissement et un, un contenu, une matière à projet particulièrement prometteuse. Le travail n'est pas terminé. Leurs réflexions et leurs attentes participeront à enrichir le projet. Ils seront insérés, en fait, dans la charte, tant pour participer à la qualification de l'identité montrougienne que pour vraiment préciser les attentes en matière de, de construction à Montrouge. En tout cas, merci beaucoup, Alix, pour euh, voilà, ces, ces informations et pour que l'architecture de Montrouge continue de prospérer. Tout à fait, c'est l'idée, je vous en prie. <rire> Super, merci beaucoup Marine pour cette interview. Merci. Je suis avec Geoffroy Regoubi. Bonjour Geoffroy, est-ce que vous pouvez vous présenter aux Montrougiens Geoffroy Regoubi, je suis le président de l'association des entreprises de Montrouge et entrepreneur Montrougien depuis 20 ans. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu donc, cette association, l'AEM Alors l'AEM, l'Association des entreprises de Montrouge, est un club d'entreprise, comme il en existe plusieurs sur, sur les Hauts-de-Seine, il a la particularité d'être le, le club d'entreprise le plus important des Hauts-de-Seine, avec une centaine de membres d'entreprises montrougiennes adhérentes, euh, autant les grands groupes montrougiens, Crédit Agricole, euh, Bayard, que les TPE, les PME, qui font partie de ce club d'entreprise, qui a pour objectif d'optimiser les relations économiques entre ses membres comment on met en relation tout ce pool d'entreprises morogènes. Alors le club, le club AEM se retrouve une fois par mois autour de conférences, de soirées-conférences, de rencontres, d'échanges, qui permet à la fois d'être face à des professionnels nous apportant une connaissance sur un sujet d'entreprise, et en même temps permettant par la suite d'avoir un temps d'échange entre les membres justement adhérents pour pouvoir discuter de leurs business respectifs et de leurs besoins qu'ils peuvent avoir et auxquels on peut répondre le cas échéant. Comment on rejoint cette association, l'AEM Alors pour rejoindre l'AEM, euh, c'est très simple. Il suffit d'être une entreprise sur le territoire montrougien et euh, de cotiser. Donc la cotisation est en fonction du nombre de salariés. Euh, et à partir du moment qu'on cotise sur une cotisation annuelle, on peut venir à l'ensemble des manifestations. Donc il y en a une dizaine par an, plus des petits clubs, des petits clubs de recommandations d'affaires que nous faisons à côté euh, euh, en format petit, petit déjeuner. Et à partir de là, vous êtes membre de l'AEM. Euh, Est-ce qu'il y a euh, pas, une particularité euh, des entreprises montrougiennes euh, quel, est, euh, quel est le feeling montrougien au niveau des, des entreprises Alors Le feeling montrougien est très positif parce qu'on est dans une ville qui est très accueillante pour les entreprises, à la fois pour les salariés, avec évidemment euh, les transports en commun, hein, le métro, mais l'environnement. On est ici dans un parc, euh, le parc robert magnifique. Il y en a plusieurs à Montrouge, les allées Jean Jaurès. Donc c'est un environnement propice à un épanouissement professionnel, à la fois pour les entreprises et ceux qui les dirigent, les entrepreneurs et aussi pour, leur, euh, pour leurs collaborateurs. Euh, L'intérêt aussi d'un de, club d'entreprise à Montrouge, c'est qu'on est sur un territoire assez restreint. Montrouge, c'est 2 km. Donc, quoi qu'il arrive, on est forcément voisins. Donc, le fait de se retrouver et de savoir que, suite à ces manifestations et ces soirées, on peut aller se rencontrer chez les uns et chez les autres pour poursuivre les échanges de ces relations économiques que l'on crée est quelque chose de très intéressant. Vous parliez tout à l'heure du fait qu'il y ait à la fois des, des petites et des grandes entreprises sur Montrouge. Est-ce qu'il y a une typologie Comment on met en relation ces entreprises là, est-ce qu'il y a une typologie d'entreprise monrougienne Alors il n'y a pas de typologie très spécifique d'entreprise monrougène, puisque comme on l'a dit, il y a à la fois des grands groupes, des PME, des micro-entreprises, des, des professions libérales et même des auto-entrepreneurs. Et l'intérêt de l'AEM, c'est que euh, toutes ces différentes typologies d'entreprises vont se rencontrer dans un contenant que nous apportons, ces conférences, ces moments d'échange. Et donc chacun va à un moment donné être intéressé par la compétence de l'autre. Et un grand groupe peut être intéressé par un auto-entrepreneur, une PME peut être intéressée par, euh, par une autre PME ou par le cas échéant aussi un grand groupe. Et ce n'est pas uniquement dans les relations business pures, ça peut être aussi dans la recommandation de recherche d'un prestataire, d'une ressource humaine, d'un recrutement, puisqu'en ce moment le recrutement est complexe, hein, ce n'est pas évident. Et donc tout en fait, c'est une ouverture vers, vers la relation. Donc ça peut être ça, mais ça peut être aussi un échange d'expérience. Il est très intéressant pour un entrepreneur, quel qu'il soit, de pouvoir à un moment donné échanger avec quelqu'un qui vit la même chose que lui ou qui a vécu ça aussi préalablement et de pouvoir, à un moment donné, se nourrir de ces différentes expériences. Euh, comment est-ce qu'on fait pour euh, vous retrouver euh, l'association Alors, pour retrouver l'AEM, c'est très simple, il y a un site internet www.entreprise-montrouge.net comme Formidable. Ça. Et à partir de là, vous avez toutes les informations sur l'AEM. Une fois que vous êtes adhérent, vous, faites partie, vous pouvez faire partie d'un groupe fermé sur LinkedIn où l'ensemble des adhérents se retrouvent, qui est un groupe collaboratif afin de pouvoir justement échanger entre les membres, les membres de l'AEM. Et sinon, on a aussi une page, un groupe Facebook sur lequel vous retrouvez toutes les informations liées à l'AEM. Tout est fait pour pouvoir échanger parfaitement. Exactement, l'objectif est vraiment d'optimiser les relations, encore une fois, économiques entre les membres pour pouvoir à la fois vivre le mieux possible notre vie d'hommes et de femmes d'entreprise. Parfait, merci beaucoup Geoffroy pour cette interview. Merci à vous